ג'וד מorgen אליהי דניט. יש לך אומד היום, לומנישמה, תרמם את הרב בניסרף ופוני, וลอורי אבזב'ה. אם אתם רוצים גם את הדון, בדוק את המישנה, התייחסו למסתת, למסתת, למסתת. אנחנו מדברים על המישנה, על המישנה, על המישנה. אנחנו מדברים על המישנה, על המישנה, על המישנה. אנחנו מדברים על המישנה, על המישנה, על המישנה. אנחנו מדברים על כל אכלים שבי במקדש יש להם שניים ושלושים שמתמוע ראשונים יביאו שניים תחתם כל אכלים שבי במקדש תונין דווילה חוץ ממזבח הזאב ומזבח הנחושת בין שנת קרקה דיבר רבי אליעזר והחרים מורים בין שנת מצופים אנחנו commence à traduire qu'etsad maavirin al ton transporter ton pour purifier c'est comme ça qu'on a traduit plus ou moins la phrase, elle est plus dur dure à traduire. Mais « ma virin que de la Dbilan. Comme ça le partenaire explique. Donc, on explique, il y avait une intra particulière. Pendant la fête, il y avait toutes sortes de koanim qui montaient au Bata pour travailler. Tout le monde venait, on avait besoin de tout le monde, il y avait énormément de travail. Tout le monde était accepté et personne n'a purifié. Mais une fois que la fête se termine, il s'avère que maintenant tout ce que les hamarets, tout ce que les gens simples avaient touché au Bata devient rétroactivement impur, et il faut aller les tremper. Même s'il n'a plus touché depuis la fin de la fête. A, depuis, avant que la fin de la fête sorte, on a dit au Marais de ne toucher plus rien dans la Zara. Se termine la fête. Le lendemain même, eh bien, tout ce qui a été touché par le va être considéré comme impur et il va falloir les purifier. Et donc, comment est-ce qu'il va falloir les purifier Comment est-ce qu'on va faire? Comment Kaitzadma Virinata comment va-t-on transporter tous les choses pour les purifier la Mishnah me dit, on transportait, on allait tremper directement tous les ustensiles qui étaient au Batamicdash. Ils étaient en, tous en métal, ouais, de l'or ou de l'argent, et bien on pouvait aller les tremper. Et aussi à part ça, on leur disait, en fait, au Ramaritz pendant la fête, on leur disait, Isaaru shelotigeou On leur disait, on leur disait on leur dit, attention, vous, vous, vous ne touchez pas le shulchan. Soit il y avait parmi toutes les avodot du pétanique d'Aash, il y a des combats de qu'on fait, il faut asperger du sang, il faut, faut toutes sortes de travaux. Un des travaux qu'il y avait à faire, une avodote qu'il y avait à faire, c'est d'aller apporter le lechem panim, d'aller mettre le pain. Il fallait rentrer dans le Echal, il y avait là-bas la table, et apporter le nouveau pain du Shabbat au Shabbat. Et là-bas, hein, la lacha nous dit, lechem panim fanaï tamid. Il faut que le pain soit constamment posé sur la table, qu'il n'y ait pas d'interruption. Du coup, les Kohanim, on leur disait, vous tenez vos gardes, personne ne s'approche de la table du Fluchan Taor. La table qui était en or, en bois et recouverte d'or, il ne fallait surtout pas que le Kohanim la touche, que le Kohanim impur la touche, parce que même si pendant la fête, ils ne vont pas la rendre impure, mais après la fête, il va s'avérer qu'elle était impure. Or, si elle était impure, il faudra la tromper migvée. Pour la tromper qu'est-ce qu'on va faire On va mettre le pain pendant ce temps. Le pain il est resté pendant toute la semaine, du Shabbat jusqu'au Shabbat. Et on a changé, il y avait toujours du pain. Sur le Shulchan, D'accord C'est le Siman de la HaShemidon de la terre, La Torah insistait que ce soit les Fanaï Devant moi, toujours. Donc, du coup, pour éviter le problème, on leur disait vous n'approchez pas la table, vous ne la touchez pas. Ensuite, shayu Shayoubamigdash. Tous les ustensiles qui étaient au Betamigdash. Yesh, laem la M. Schniim, ou Schniichim. La Mishnah me dit sache qu'ils avaient une paire et même un troisième aussi. N'importe quel ustensile que vous pouvez avoir, on en avait prévu, en fait, depuis la construction du Betamigdash, qu'il y ait des ustensiles de rechange, que si lui est devenu impur, qu'on puisse tout de suite le remplacer. De manière à ce que si les premiers vont devenir impurs, mais ils pourront rapporter des autres à la place. Maintenant, tous les ustensiles qui étaient au de Migdash, tout ce qui est un ustensile, tout ce qui est déplaçable, tout ce qui est au de Migdash, eh bien, il faut, il requiert une pureté après la fête. Rous a quelques exceptions qui sont mises Misbeach azaav ou misbach et à l'exception du misbeach. En or, et du misbeach en cuivre, Les qui est parce qu'ils sont considérés comme un carcad, il y a c'est la vie de rabelézer. C'est quoi, le misbeach hasard, le misbeach en crochette Il y avait deux misbeachs au d'âge Un misbeach qui était dans la cour du euh, d'âge du dans la cour il y avait un énorme misbeach. Là-bas on faisait tous les corbadotes. On faisait la chrita, on aspergeait le sang, et on brûlait les animaux aussi. Et quand c'était à l'époque du Mishkan, c'était beaucoup plus petit, c'était pas aussi grand. C'était, je ne sais pas, il y a une vie, il y a une c'est de 4 sur 4 ou 8 sur 8. Ah, en tout cas, ça, c'est un beaucoup plus petit. En théorie, il est en métal. Donc, en théorie, il faudrait essayer de devenir impur, il faudrait le tremper. Malgré tout, le rabais des ensembles qui ne n'est pas d'impureté, ça, je sais pas, parlé du misberg en échrochette. Ce qu'on appelle le misberg en échrochette. On va dire le misberg en cuivre. À l'intérieur du échal, il y avait un misberg qui était en or était beaucoup plus petit cette fois-ci. Il faisait une amma sur une amas une coudée sur une coudée, une coudée, un carré comme ça qui était haut de une amma, une amma et demie. Et lui, sur lui, on faisait la tourette Et en théorie, il n'a aucune raison de ne pas véhiculer d'impureté lui aussi. Malgré tout, il ne véhicule pas d'impureté sur le verre, parce qu'il apprend ça dans l'ikès que le misbéach chanechoshet, le misbéach qui était en cuivre des, de mizbeah misbe, haolah qu'on appelle mizbeah haqitzon aussi. et bien, la Torah nous a dit qu'il s'appelle mizbeah à aveli. Il fallait même le remplir de terre à l'intérieur pour qu'ils soit en contact direct avec la terre. Et puisque la Torah nous a dit, Misbah il est la Il est considéré comme fixé au sol et tout ce qui est fixé au sol ne véhicule plus d'impureté. Et ensuite, la Torah nous a dit, Amenoura, ma misbechot », elle nous a fait un hekesh entre les misbechot et même la Menoura. Pour nous dire en fait, le même statut que selon Rabbi Lézère, -er, même autant que le Misbéch Anéchochette ne véhicule pas d'impureté, même si aussi le Misbéch et même la menorah selon ça ne véhicule pas non plus l'impureté. Ça c'est la vie de Rebelezer. Va khahamim omrim, mipneishan Une phrase floue de Chachamim, que je traduis d'abord. Chachamim nous enseigne parce que mipneishan metsoufin mesoupin parce qu'ils sont recouverts. Soit en fait, ils veulent parler, ils s'expriment en rapport avec le on va commencer à parler du misbah ani c'est plus facile. Le misbah ani il est en théorie en... En... en terre ou bien non On peut parler aussi même du misbahaza, ça vient ça vient en même il était en bois, lui, cette fois-ci, qui était recouvert d'or. Alors maintenant, la Mishnah, elle me dit, soit il faut les purifier, soit il ne faut pas les purifier, parce qu'ils sont considérés comme recouverts d'or. Il y a deux avis, en fait, le partenariat a pour deux avis. Il y a les Mepharchim qui expliquent d'une certaine manière, et l'Arabam qui explique dans l'autre. Selon Chachamim, d'après le premier purouche du partenariat, ils nous disent, non, mais qu'néshan, ils n'ont pas besoin d'être trempés que au Mikvé, parce que toi, Rabbi Eliezer, en fait, tout le monde est d'accord qu'il faut les qu'il faut les, les dispenser de, de, de purification. Selon Bélazer, il faut les dispenser de purification parce qu'ils sont considérés comme fixés au sol. Et notre ami nous dit, non, ce n'est pas la bonne raison. Ils sont dispensés de dvila de, de, de parce qu'ils sont en bois recouvert de métal. Alors quoi Du bois recouvert de métal, c'est un grand sujet dans l'art, c'est vaste. Mais concrètement, il rapporte, là ici, sur le premier avis, que ce qui est des îlots à vous, Moussoufine, Aran. Euh, il vient de me dire en fait, non, excuse-moi, j'ai dit le contraire, j'ai dit le purgure, je reprends derrière. Selon Khachamim, ils sont considérés comme recouverts et donc ils nécessitent une villa. Soit, en fait, il vient de dire, s'ils étaient juste en bois, toi, Rabbi tu, tu dis, dis qu'ils sont dispensés de villa. Tu dis qu'ils sont dispensés de villa parce qu'ils sont considérés comme fixés au sol. Nous, monde n'est pas d'accord. On aurait pu quand même le dispenser parce que c'est un ustensile en bois. Un ustensile en bois qui ne contient pas, qui n'a pas. Il a pas un ustensile qui contient, hein, c'est un ustensile plat, il ne, ne, ne requiert pas d'autre vie là. Mais viennent nous puisqu'ils ont une plaque de fer, de métal, d'or, de cuivre, au-dessus, puisqu'ils sont maintenant, ils ont une, une plaque d'or de, de, au-dessus pour le misbach à par exemple, eh bien, on considère qu'il est considéré aussi comme un ustensile en or, et qu'il véhicule une impureté, en fait. Toi, Rabbi, les air, tu le dispenses de, de purification et nous, on impose de purification. Ce que la Michel me dit, toi, mais les artistes ce que les mi Kikaka ?» qui et nous, on pense que les Mitsupin, ils sont, ils requièrent une purification. Ça, c'est le premier avis qui est rapporté dans le Barthénora. deuxième avis du Barthénora, en fait, c'est d'expliquer de, à ce que je vais à dire à en inversant c'est de nous dire qu'un ustensile qui est uniquement recouvert, mais que l'ustensile lui-même, il s'appelle un ustensile en bois, et bien, il, il a un statut de bois. C'est assez fréquent et c'est un vaste sujet de, de la en fait. Imaginez, vous avez un ustensile en bois pour le trempeau migvé. Quand vous, quand vous achetez des cuillères, quand vous achetez des choses, il faut, il faut le trempeau migvé. Maintenant, si vous achetez des ustensiles en bois, le bois ne requiert pas d'être purifié au migvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est si, si, en bois, mais il a quelques petits ornements en or ou en métal, mais ce plus l'essentiel de, de l'objet Alors là, on va entrer dans un sujet assez complexe à considérer. Est-ce que le. Le, ce qui a été recouvert, c'est quelque chose qui est indépendamment utilisable, pas utilisable. utilisable, dans la dans on on considère. Là, ici, par rapport à notre Mishnah, c'est comme ça que le en Rambam, il explique. En fait, les le Rabbim sont d'accord avec Rabbi Lezer que le Misbeh Hazav est dispensé de purification. Mais il vient nous dire la raison pourquoi on le dispense de purification. C'est pas comme ce que tu dis parce qu'il a un statut de à la karka, de fixé au sol, mais c'est plutôt parce qu'il est, euh, est considéré comme un sourcil en bois qui n'est pas prévu à contenir et donc il ne le pas de maltraité ok adran alar masechet ragiga vekol seder moed beshara torah bezoteshem besimcha ou bemazal tov pour aujourd'hui on a du rom pour fêter ça ensemble Hashem prochain seder qu'on va commencer ensemble ce sera le seder nashim donc, le quatrième seder qu'on a quatrième seder bezoteshem de parmi les six on a passé la moitié du chasse de michnaïot c'est très beau, très émouvant, très content. Et on a tout de suite d'ailleurs commencé au moins par cœur à parler de la prochaine Mishnah. La prochaine Mishnah, c'est la Yevamot. Et on va, vous savez c'est quoi le hiboum Quand il y a un homme qui décède, qui n'a pas laissé d'enfant, et son frère a la misère de se marier avec cette femme, c'est la misère du hiboum, ou de la libérer en faisant la khalitza. Ça, c'est pour donc, le député de Mishnah qui va nous dire « Chamesh sonachim, pas trop de Boum, on verra ça Meshem précisément tout ce que ça veut dire. Pour le moment, je vous souhaite un « Mazal tov » qu'on ait le mérite encore de continuer ensemble et de finir ensemble tout le chasse de Mishnah et d'étudier encore plus et d'écupler encore plus, de nous, nous rappeler surtout de tout ce qu'on étudie, « Bechatov » et « voilà Bechatov » et « Bechatov » et « Bechatov » Et voilà, « Kol tov »« là